Salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous avez tous magnifiquement bien sur ton jeu pour une vidéo de personne parce que je n'ai pas les bien aujourd'hui amis, on est sur K-Faction, le meilleur serveur baby-faction de la planète Terre et aujourd'hui mes chers amis, euh, juste avant que la vidéo présentation de base euh, comment je vais juste euh, signaler quelques petits ajouts slash modifications sur le serveur Rapidos donc juste avant, si vous voulez être au courant de tout ce genre de mise à jour etc je vous invite fortement à rejoindre le Discord de K-Faction même si vous jouez pas sur K-Faction vous pouvez rejoindre quand même le Discord, ça nous fait euh, une bonne communauté si vous avez envie de parler etc, il y a plein de channels pour se regrouper et parler avec des gens, ça me ferait super plaisir si vous rejoignez le Discord, le lien du Discord est dans la description sinon vous tapez discord.cafaction.net sur internet et le tour se joué, ça va vous amener directement sur le Discord, donc petite mise à jour à CaFaction depuis la dernière fois, donc le retour du barmaid, le barmaid est beaucoup plus cheaté mais beaucoup plus difficile, donc 25 000 euh, 50 000 et ça va jusqu'à 1 million donc vous pouvez faire, euh, doubler votre argent à 5% si vous avez un million vous pouvez essayer d'avoir 2 millions si vous êtes très chanceux le but c'est que c'est pas que ça soit euh, rentable mais que ce soit vraiment un but euh, un, du casino quoi ça soit vraiment un jeu aléatoire donc exemple tu veux faire une vidéo tu as envie de jouer avec tes potes celui qui a la chance d'avoir euh, euh, 35 000 avec euh, 15% ou quoi que ce soit c'est vraiment un jeu de chance pas vraiment un jeu pour faire de l'argent c'est vraiment pour se détendre s'amuser et perdre son argent soit donc ensuite on a modifié les tempes du kaotash euh, et du, euh, du euh, euh, du, euh, pas du chaos -tash. des plaines et des, euh, des autres trucs donc euh, vous avez euh, tout ça dans les loot les moins bien euh, même chose pour les deux. Vous avez tout ça dans les loot purple. Donc c'est aussi un peu moins bien. Vous avez aussi maintenant euh, les items en volcanite qui sont dans le rose. Le rouge. Voilà. Et l'or qui est les plus cheatés. Donc du protection 4. C'est la même chose pour les deux. Donc si par exemple je génère des loots du temple, j'aurais pu avoir soit ça, soit ça. Un coslaser, un coslasser, un truc de merde. Mais il y a quand même des trucs de merde encore. Mais c'est beaucoup mieux qu'il l'été avant. On peut faire la même chose pour le plane. Donc plain loot. Euh, je génère des loots pour le plain. On a eu des bottes euh, des rennes de mort, une graine, un beacon des trucs comme ça sachant que les plaines sont beaucoup plus euh, simple à obtenir surtout que dans chaque avion vous recevez plus de trucs on a aussi euh, j'ai aussi mis des euh, des hologrammes au spawn avec les coordonnées exactes euh, du recycleur en warzone si vous avez envie de recycler vos stuff en plus euh, de tout ça les amis il y a eu une modification au slash shop de revente donc maintenant euh, au shop de revente vous pouvez vendre euh, l'épidote les, les néphiline énergite et poudre de volca pour beaucoup plus cher que c'était avant le cannabis est rendu à 85 dollars à la place de 50 dollars et puis voilà c'est tout ce que j'avais à vous annoncer comme mini mise à jour. Alors maintenant, commençons directement avec la première base que je à vous présenter aujourd'hui. C'est une base très très très spéciale. Donc, à tout de suite. C'est une base très très très spéciale parce que euh, je vois jamais de base avec autant de blocs comme ça par terre et en plus il y a là un spawner. J'ai juste vu ça ici les amis, je sais pas si c'est de la merde ou quoi, quand j'ai vu que c'était décoré comme ça, j'ai dit « Wow, faut vraiment que je monte ça à mes abonnés ». Donc on va découvrir ensemble si c'est bien décoré ou si c'est juste vraiment petit et tout. Donc ici on peut voir, ils ont genre un petit lac euh, avec des échelles un peu fuckées. Euh, ils ont du quartz par terre, c'est ce que je trouvais très étrange parce que on voit jamais personne décorer des bases avec du quartz ou ça l'arrive très, très très très rarement. Enfin quand j'ai vu ça, je me suis dit what the fuck, il n'y a pas vraiment fait une base avec du quartz. Ici on va lui placer des lampes, ce serait plus joli comme ça mon beau. Je t'invite à crafter des enlombés en volcanite, tu vois, ça craft euh, 3 potions par 3 potions et c'est la seule façon d'avoir des potions stackées. Sinon une table d'enchant ici, niveau 30, c'est bien. Des enclumes. Euh, des loots de mob. Ouais, t'es pas très riche en loot de mobs, mon beau. Ici c'est des coffres vides j'imagine. Il euh, a pas de. Ouais, c'est tout des coffres vides. Oh, il y a une porte ici. Donc on va juste fermer les portes pour pas que.. Voilà. Euh, une table de craft. Rien d'intéressant. la déco en truc. C'est de la QC God. Je suis dans la clé de la QC God. Donc c'est QC dans ta face, just smoke. C'est des québécois à ce que je comprends. Donc, on monte. On peut voir que c'est bien protégé quand même. Full psy ici. On a une. Une salle ici, c'est quoi qui est ici? Un spawner en zombie, pas si mal. Euh, et des buissons. Donc on a. Des buissons épidotes, buisson XP, buisson effet et buisson énergie, toutes presque au, au stade suivant. Donc 20 minutes, 2 heures et 20 minutes pour. Euh, c'est pas si mal, c'est vraiment bien même. Et au dernier étage, je pense, je sais ce que c'est le dernier. Nous avons quoi ici? Ah, oh, des coffres sécurisés avec du loot. Je vais pas vous montrer tous les coffres. Mais c'est des coffres en épidote, certains sont en épidote, certains sont en euh, néphéline à ce que je vois. Donc c'est plutôt intéressant. Et c'est vraiment cool cette déco-là. J'aime bien utiliser ce bois-là. En vrai, on n'y pense pas tellement parce que tu sais, c'est de la forêt avec les gros arbres et tout. Presque personne n'utilise, mais cette forêt-là. Euh, cette forêt-là, elle, elle donne quand même du beau bois pour faire des belles bases. Et moi, je trouve ça vraiment stylé. Donc on va fermer ça. Et on va regarder pour euh, aller voir au-dessus s'ils ont en fait des, quel type de protection. Donc je peux voir ici s'il y a du sable, de l'eau. Il n'y a rien pour passer à travers, donc c'est vraiment du sable et de l'eau, je veux pas trop trop trop montrer non plus, mais euh, on peut voir que c'est du sable et de l'eau, et ça se trouve dans le biome, ah, dans le biome marécage, ok ok, vraiment stylé les gars votre base, euh, je sais pas, il y a sûrement des trucs en haut, ok, ah même pas, mais peut-être qu'ils vont faire quelque chose en haut, ça c'est peut-être le dessus de la base, euh, nope. C'est juste des dalles, il n'y a rien d'intéressant. Ok, intéressant. Peut qu'ils vont monter leur base ou quoi que ce soit, je ne sais pas du tout. Mais sinon, très belle base, les gars. la QC God, ça fait plaisir d'avoir des Québécois sur le serveur. Donc euh, voilà, merci beaucoup, les gars, pour euh, votre base. La prochaine base, les amis, je vous y amène. J'ai pas encore choisi. A tout de suite. La deuxième base, les amis, c'est une base un peu chelou. Parce que je trouve ça vraiment cool, le centre ici. Mais ce n'est pas vraiment une vraie base, c'est juste un petit bonus que je vous fais. Mais regardez, en fait, c'est complètement euh, bizarre, c'est bien fait. Mais c'est, what the fuck, tous les graines de cannabis qu'il a, lui. Le truc, c'est que c'est la, la faction Moshwi L. Ils ont énormément de dalles. Tous les dalles, what the fuck. Ok, je sais pas c'est si, quoi cette faction-là. Là ah, ça descend ici. Ils ont fait un système de chambre. Le rip du jump, ok, c'est sa chambre-là. Monsieur Para donc une petite chambre stylée. Mais c'est vraiment juste de la décoration, en fait. C'est pas vraiment une base, j'ai l'impression. Attends, il y a des coffres cachés ici. Il propose rien, ouais. Bizarre, bizarre, du... comme base. Ici, c'est quoi On va voir au-dessus. Oh, what En fait, c'est juste là, ici. Ouais, c'est juste au-dessus, en dessous, là. Oh, ouais, c'est vraiment étrange comme base. Ben, je vais pas compter ça comme une base, plutôt comme un petit bonus, les gars. Mais what the fuck, quoi. Notre deuxième base, donc, c'est la It's a Famous. Donc, FF It's a Famous. Oups. It's a Famous. Donc, c'est la faction de Nathan, YT, Hawk... Swede et quelques autres autre personnes, j'ai entendu des portes s'ouvrir donc je crois qu'il y a quelqu'un qui est ici. Donc euh, j'ai choisi cette base là parce que je sais pas pourquoi mais on se croirait dans un aquarium genre avec l'eau qui coule de chaque côté. Euh, L'aquarium les... <rire> est inondé les amis mais oui on voit il y a des... Euh, on, on dirait que c'est comme un aquarium donc on va visiter. Donc ici c'est marqué quoi Les mecs arrêtent de casser les buissons. Ouais, c'est vrai, il faut pas casser les buissons, faut juste cliquer droit dessus quand qu ils sont prêts. Pour l'instant, je vois qu'il n'y en a aucun de prêt euh, Ne pas jeter les fils d'araignée et les os, oui, donc lui, il a besoin des, des os d'araignée des enclumes ici. Ici, je pense que c'est des coffres, ouais, donc il y a des coffres CQ avec plein de stuff. Ici, d'autres coffres avec du stuff, il y a des blocs de, ouais, de psy et tout. Ici, on a une drop zone, parce d'après moi, ici, on doit descendre. Ah oui l'iPhone il doit être ici en fait et les gens ils descendent poupe ici pour ne pas se faire spawn kill et perdre du KD et perdre le top player donc le classement du top player c'est très important le. C'est très important pour le comment ça s'appelle le KD et tous ces trucs là donc ça doit être pour ça. Ensuite ici on a un truc de stand à potions, Ouais c'est ça c'est des trucs pour faire des potions. On a des coffres ici dans le coin. Euh, du sort, des trucs pour faire une base, j'imagine que c'est pour faire la protection de la base Donc on va monter ici, il y a des échelles, je crois que des deux côtés, ouais Donc ça monte ici, donc qu'est-ce qui se trouve ici C'est une table en chambre. donc euh, plutôt intéressant Ça, ça monte de l'autre côté, ok On va juste fermer ça, parce que, on sait pas Peut-être qu'il y a cet effet exprès Donc ici, on a quoi d'autre sinon Rien, ça retombe en bas, donc on va re-sauter en bas On va peut-être trouver un autre endroit pour monter Ou je sais pas vraiment en fait euh, je pense pas que ce soit juste ça la base Oh, il y a une porte ici Donc, oh, il y a une porte, voilà donc, il y a une porte qui amène sur des champs, donc des énormes champs euh, de pastèques. Comme j'ai dit, les amis, si vous avez le temps de crafter un costlicer, c'est vraiment la meilleure chose. Comme là, vous voyez, s'il mettrait un casse slicer dans son chunk, il pourrait récupérer la moitié de tout ça quasiment. Ça fait du 5 par 5 par 5 par 16. Donc, c'est vraiment... Euh, il pourrait vraiment récolter tout ça il... automatiquement juste avec un K-Slicer. Donc, je ne sais pas pourquoi il le fait pas, mais quand même, un énorme champ de melon ici... Euh... Est-ce que c'est comme ça de chaque côté Non, pas de ce côté-là déjà. Euh, pas de ce côté-là non plus. Donc c'est juste un côté, à ce que je comprends Ouais, c'est juste un côté. c'est quand même une bonne petite base... Euh, la sécurisation est pas top top, mais je pense qu'ils viennent juste de commencer Donc euh, vraiment, hop de voir l'avancement de votre base les amis, peut-être que je repasserai dans un autre épisode En tout cas, vous avez plein de buissons, donc je vois que vous participez quand même pas mal aux events Et là, je vais voler vos buissons d'XP, personne ne le saura parce que personne ne va regarder cette vidéo ah Non, attends, je vais les prendre et je vais les mettre dans un coffre Donc on va les mettre dans ce coffre-là ici, on va remplacer par les deux dalles qui sont là Et on va les placer, donc on va placer une, deux, voilà donc, euh, parfait, ben, je vous présente la troisième base dès maintenant, mes chers amis, à tout de suite, à partir de l'aquarium What the fuck, les amis, vous voyez ce que je vois, holy shit, j'ai vraiment envie de regarder cette base-là En fait, c'est pas vraiment une base, c'est plutôt une énorme femme, what the fuck, regardez-moi ça, les gars Ok, donc on va regarder déjà, oh, il y a des buissons ici, donc ils ont des buissons en... oh ouais, ils viennent tout juste d'être posés il y, a à peine, euh, il y a à peine 30 minutes, donc euh, ouais, ça, ça va pas pousser bientôt. Sinon des petits coffres de la virus du d'or. Très intéressant la virus du d'or, si vous saviez pas. Vous pouvez la récupérer avec un Harvester. Donc euh, les Harvester récupèrent. Et si vous avez un upgradeur d'harvester en euh, volcanite, ça euh, woop, là, ici. Ça triple vos récoltes. Donc à la place d'obtenir une euh, virus, vous allez en recevoir trois à chaque fois. Donc c'est plutôt intéressant, sachant qu'ils sont pénables dans les votes. Ainsi que d'autres événements comme le temple et euh, les plaines. Ça peut toujours être intéressant. Donc ici on a un champ de citrouille et melon comme j'ai dit tout à l'heure c'est plus intéressant il pourrait faire un système comme ça mais avec des costlicer donc la faction c'est la mystique donc la mystique c'est excellence le tueur i zombie turps et i avrops donc voilà plutôt intéressant mais c'est surtout la forme ici qui m'intéresse ici il a une machine à potion automatique j'ai l'impression ouais et ici ça m'intéresse Déjà, on dirait vraiment que c'est World Edit avec leurs trucs, mais non, en fait. Je pense qu'ils ont juste miné comme des merdes et ils ont remis de la cobble. En tout cas, on verra plus tard. Mais regardez, pourquoi ça tombe par terre, les gars Vous aviez juste à mettre des Hoopers, non Oh là là, regardez tout le cactus qu'ils perdent. Ça, ça fait plein d'argent, les amis. Ah, oh, c'est dommage, c'est une bonne farm, mais mal, mal optimisée. Vous avez pu faire un système de glace, d'eau, je sais pas. Regardez tous les melons que je récupère, les gars. What the fuck C'est stupide, là, les gars, vous perdez masse de trucs What the fuck, c'est la farm la plus débile que j'ai vu gros. Mais sinon, c'est super haut, regardez-moi ça. Oh What the fuck, ils ont dû se faire chier à faire ça, en vrai. Truc de malade. Moi, j'avais pas la patience de monter aussi haut. En plus, ça va plus haut que leur mur. What the fuck. What the fuck, mon pote. C'est quoi, cette farm What Je vais prendre un screen, gros. <rire> Je vais prendre un screen, c'est énorme comme farm. What the fuck, les gars c'est énorme, et la patience qu'ils ont eu pour faire ça, gros, franchement, props à vous. Malheureusement, je trouve que ça, je suis un peu déçu, c'est pas une euh, super belle base. Je vais essayer de trouver quelque chose d'encore mieux pour terminer. Donc ça, c'était plutôt, on va dire, un autre épisode what the fuck, un autre truc what the fuck. Je vais essayer de trouver une dernière base pour la vidéo, pour la fin de vidéo, mais si j'y arrive pas, euh, je vais vous prendre quand même. A tout de suite. Holy shit, les gars, je me promenais à un gars pour, euh, je vais promener un gars comme ça aléatoirement avec ma boussole. Vous êtes téléporté sur Max Bro, regardez le nombre de buissons qu'il y a, le bâtard. Regarde, en plus, eux, sont presque finis de pousser deux heures et tout. Le gars, il reste à FK comme ça. Oh, le fils de pute. C'est un petit arnaqueur. Il y a un petit truc anti-FK ici. What the fuck. En plus, c'est dans la nature. Tu mériterais tellement que je donne tes coordonnées. Parce qu'en plus, t'as FK. T'en as d'autres, là, des buissons. What the fuck. Ces buissons, là ils doivent être bientôt fini. Ouais, 12 minutes. What the fuck. What the fuck, mec. Oh, attends, on va le tuer. Il va jamais savoir que c'est nous. Il va jamais savoir, les amis. Okay. C'est un peu trop long. Oh, je... oh merde, il nous a vu. Oh non, oh non, mission à bord. Les gars, désolé, j'ai dû partir. Le gars, il nous avait capté. Sinon, oh là là là là, ça a été mal. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les amis. J'espère que la vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et si vous avez envie de rejoindre qui et de passer dans cette série, qui fait quand même pas mal de vues en ce moment, si vous avez envie de passer dans cette série, ne vous inquiétez pas, c'est si possible. Vous allez juste à me dire dans les commentaires votre pseudo et le nom de votre homme pour que je puisse les regarder, choisir euh, trois que je présenterai dans la prochaine vidéo donc sur ce les amis je vous aime C'est un conseil ciao ciao à demain